Salut, c'est Thierry, je fais cette vidéo aujourd'hui pour que vous appreniez un petit peu mieux à me connaître, que vous sachiez qui je suis, quel est mon parcours, et pourquoi je suis présent sur Internet, pourquoi j'ai un blog, pourquoi je fais des vidéos et pourquoi je suis présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point la vie s'écoule à toute vitesse D'abord, on est enfant, et là déjà ça va très très vite, mais on est trop occupé à grandir pour s'en rendre compte. À 22 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, elle a bouleversé ma vie. Les copains, les sorties, le sport ont perdu toute leur importance et ma vie a pris une toute autre direction. Avec elle, c'est comme si tout à coup je comprenais par où aller et ce que je vais faire. Et une fois la direction trouvée, tous les deux, nous nous sommes mis à courir dans ce sens, à toute vitesse. D'abord l'appartement en commun. Et ensuite, très vite, nous nous sommes lancés dans la construction d'une maison. En parallèle, j'ai... Travailler à développer ma carrière. Alors j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai bossé sans compter mes heures. À 30 ans, nous avons eu notre première fille. Et trois ans après, la deuxième. Alors si la vie allait déjà vite avant, <rire> avec les enfants, c'est comme si vous étiez lancé à toute blinde dans un bobsleigh. Ça va très vite, ça va très très vite. Et ça secoue. On n'a pas le temps ni l'intérêt de lever la tête. Alors j'ai pas beaucoup levé la tête. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de ralentir le bobsleigh et de lever la tête quand même. À l'époque, lorsqu'on me demandait si j'allais bien, je répondais « Oh, il faudrait être difficile pour dire que je ne suis pas heureux. » Et c'était vrai, il fallait être difficile. Mais le fait est là qu'en fait, si j'avais vraiment tout en apparence pour être pleinement et sincèrement heureux, eh bien je l'étais de moins en moins. Et du moins, j'avais l'impression que mon bonheur ne suffirait pas. Il ne tiendrait pas dans le temps. Comme je ne suis pas une autruche, j'ai pris le truc de front. Et j'ai cherché à comprendre d'où venait ce malaise grandissant. Alors, à force de chercher, j'ai trouvé des choses. Super, me direz-vous. Ah, pas vraiment, en fait. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais occupé à organiser mon départ de Belgique. À l'époque, je cherchais un bon moyen de quitter ce pays que je pensais trop petit pour moi. Je voulais parcourir le monde pour y trouver l'endroit où je me sentirais bien et où je pourrais construire ma vie. J'étais en contact avec une organisation via laquelle je pourrais installer des pompes dans des puits au Mali pour faciliter l'accès à l'eau des populations locales. Beau projet Abandonné. Étais-je en train de regretter ma décision Est-ce que mes envies de voyage revenaient au galop À l'époque de ma crise, il faut que je vous dise, à l'époque, je l'ai compris bien plus tard, mais à l'époque, ce que je vivais, c'était une crise. Une crise existentielle. À l'époque, j'avais quelques trucs qui n'allaient pas dans mon couple et j'avais du mal à m'entendre avec ma femme sur ces points. J'avais l'impression qu'elle ne m'entendait pas et qu'elle dévaluait l'importance de ses soucis. Pourtant, de mon côté, je me sentais de moins en moins bien par rapport à ça. Bref, je me posais des tas de questions à propos de mon couple et j'avais la sensation qu'il fallait que ça change. Et puis il y avait le boulot. J'ai déjà changé souvent de métier au cours de ma carrière. Et là je pensais avoir trouvé et pourtant à nouveau la bougeotte me reprenait. Pourquoi Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me fixer, je me disais Peut-être simplement parce que j'étais mal parti. Peut-être simplement parce que je me forçais. Fallait-il que je revoie aussi complètement ma copie de ce côté-là aussi Il y a d'autres sujets encore à propos desquels je me posais de nombreuses questions. Et à propos desquels je pensais devoir tout changer. Les amis, ma relation avec une partie de ma famille, mon physique, ma sexualité. Bref, vous voyez, je me posais des questions importantes par rapport à ce qui fait une vie à tout ce qui faisait ma vie. Ça vous parle Heureusement, j'ai compris ce qui m'arrivait. Et j'ai réussi à trouver et à mettre en place dans ma vie les mécanismes qu'il me fallait pour non seulement sortir grandi de ma crise existentielle, mais en plus et surtout pour retrouver le bonheur. J'ai également compris comment faire pour rester heureux et pour avancer sur mon chemin de vie, sur mon chemin d'épanouissement. Connaissez-vous la signification du mot « sangha » Ce mot est un terme très utilisé dans le monde du bouddhisme et de l'hindouisme. On l'utilise pour désigner un rassemblement de pratiquants. On l'utilise également pour nommer un groupe de pratiquants qui partagent les mêmes idées de base, les mêmes objectifs et qui choisissent de s'entraider dans leur quête de spiritualité. Cette dernière signification est celle qui m'intéresse le plus. Les bouddhistes pratiquants essayent de se regrouper et de rejoindre leur Sangha le plus souvent possible car c'est l'endroit où ils peuvent laisser les bruits de la vie se calmer et partager avec leurs frères de Sangha autour de leur quête. La Sangha, par le partage d'expériences qu'elle permet, les aide sur leur chemin d'épanouissement. On pense tellement mieux à plusieurs. Quel meilleur moyen qu'internet pour entrer en contact avec un tas de gens qui partagent les mêmes soucis et souhaitent s'en sortir et s'épanouir Quel meilleur moyen qu'internet pour fonder une Sangha Un groupe de personnes qui s'entraident et marchent ensemble sur le chemin de l'épanouissement et pour devenir la meilleure version de ce qu'ils peuvent être. C'est en tout cas mon objectif. Être heureux dans le partage avec les gens qui le souhaitent et me servir de cela pour me maintenir en mouvement sur mon chemin de vie, plutôt que de simplement regarder la vie passée et ne jamais monter réellement dans le train. En partageant, par exemple, mon expérience de la crise existentielle avec ceux qui en souffrent, est important à mon bonheur. Je le sais car j'ai fait connaissance avec mes besoins et je les connais bien. Si vous avez lu mon livre, alors vous savez de quoi je parle. Sinon, eh bien, je vous conseille de le lire. Je sais aussi que le partage avec vous, si vous le souhaitez, est un élément de plus à ajouter à mon chemin de vie et qu'il me sera bénéfique. Ce partage m'aidera à me garder en mouvement et à toujours avancer de plus en plus loin sur mon chemin d'épanouissement. Voilà la raison d'être de mon blog. Premièrement, aider ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin grâce au contenu que je laisse sur le net. En second, fonder quelque chose qui s'apparente à une sanga et y prendre place aux côtés de ceux qui souhaitent l'incorporer et marcher ensemble sur leur chemin de vie, pour vivre vraiment et s'épanouir dans le bonheur. C'est mon projet, mais ça peut devenir le vôtre aussi.